Merci, merci beaucoup. Nous allons, euh, nous allons euh, commencer cet atelier, le dernier atelier de, de la journée qui s'intitule « Découvrabilité des contenus francophones, enjeux, défis et prospective ». et nous avons le plaisir euh, d'accueillir euh, pour cela euh, Madame Sandra Coulillabille-Leroy qui est euh, chargée de mission de transversalité à l'OIF pour laquelle elle a une fonction de veille et d'analyse prospective et elle occupe cette fonction depuis... 2015, Mais elle n'est pas là pour cela, elle est là à titre euh, euh, personnel avant. Elle, de 2012 à 2015, elle travaille dans le secteur diversité et développement culturel, l'OIF, après euh, 12 ans de responsable permanente adjointe aux Nations, auprès des Nations Unies. Donc, euh, Madame Sandra Koulilabi-Leroy a, euh, je dirais, mais je me trompe peut-être, deux axes euh, d'intérêt de prédilection et professionnel. Euh, celui des droits de l'homme et celui également euh, des politiques culturelles, puisqu'elle enseigne les, les politiques culturelles à l'université, à Alexandrie et à Paris également. Donc, un quart d'heure, euh, si vous voulez bien. C'est un défi que je vais essayer de relever. <rire> Alors, on va aller vite. Euh, Peut-être situer parce que l'ensemble des interventions euh, de très, très grande qualité. Euh, ont abordé euh, les différents aspects euh, de l'intelligence artificielle versus éducation, versus euh, enjeux sociétaux. Mais j'aimerais très rapidement euh, vous parler du contexte francophonie puisqu'il va s'agir de parler de découvrabilité des contenus francophones. Et je sais que mon éminent euh, collègue, le professeur Kinonga, je lui ai posé euh, dans nos échanges préventifs de cette intervention en disant « mais Finalement, de quoi on parle Qu'est-ce qu'on met derrière le mot francophone en termes d'identité, en termes de... On a parlé de valeurs. Euh, voilà. Est-ce qu'on s'arrête à, à, à la langue Alors, je voudrais vous parler du contexte francophonie avec un grand F, de découvrabilité bien sûr, et des jalons posés par l'organisation multilatérale qui est la francophonie, et puis terminé par des enjeux euh, prospectifs. Alors. Pour parler et camper d'écor sur un contexte francophonie, quand on parle de francophonie, c'est un espace institutionnel, et vous le savez très bien, c'est 88 pays euh, qui partagent des valeurs et une langue française. Cette langue française elle est en minorité, le seul pays monolingue en francophonie, c'est la France. Donc nous sommes déjà et avant tout dans une situation de plurilinguisme de facto. Autre spécificité de cet espace, qui a un impact sur la réflexion sur euh, intelligence artificielle, découvrabilité, c'est euh, la question évidemment euh, de l'hétérogénéité euh, du numérique, euh, de l'accès au numérique, on va y revenir, qui est une condition sine qua non, effectivement, euh, de la découvrabilité. Euh, alors ça y est, maintenant que c'est bon. Donc voilà, Donc, un espace institutionnel, euh, 88 pays, une architecture, institutionnelle, ça va nous intéresser sur la découvrabilité. Le professeur Martinez a fait mention du crefab qui est le Centre Régional d'Enseignement du Français en Asie. La francophonie, c'est une architecture institutionnelle avec des opérateurs qui travaillent sur la coopération, c'est le cas de l'OIF, dans les domaines de la diversité culturelle et de la langue française, mais aussi des enjeux de droits humains. On a parlé d'éthique, de responsabilité sociétale des organisations, y compris d'universités, du secteur privé, etc. Évidemment, euh, du numérique, du développement durable. On a parlé du coût aussi, euh, de l'intelligence artificielle. On a parlé des fermes. Euh, bon, euh, C'est un peu le sujet là aussi, de la transition numérique, y compris dans ses enjeux euh, écologiques et de développement durable. Et enfin, évidemment, le, le gros morceau qui est l'éducation et la formation. Alors, on a l'OIF, c'est cette coopération entre ces 88 pays membres, mais on a bien sûr l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Saint-Gore qui s'occupe du développement des cadres africains, TV5Monde qui a une importance considérable sur les enjeux de découvrabilité en tant que plateforme. Vous avez peut-être tous entendu parler de... TV5 Monde Plus, on va y revenir, l'IMF, collecti les collectivités locales et territoriales fédérées au niveau de cet espace francophone, les parlementaires, l'assemblée parlementaire de la francophonie, il y a des enjeux de régulation derrière la découvrabilité, et enfin la confémen qui est la, le réseau des ministres de l'éducation et la confégèsse éducation et sport. C'est un peu pour vous camper le décor. Des différentes parties prenantes aux enjeux de la découperabilité. Les réseaux institutionnels, on verra, peuvent être des alliés tout à fait opérationnels sur ces questions-là. Alors, euh, autre sujet, mais très très vite, euh, vous avez une bible qui est quadriennale, c'est euh, le rapport de la langue française dans le monde. Donc, je vais faire très vite. Euh, vous avez tous en tête les statistiques. Le numérique, évidemment, est notre toile de fond. Le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde, quatrième langue d'Internet, à peu près un tiers, 26%, une langue d'apprentissage, bon, voilà, tout va très bien, Madame la Marquise, si j'ose dire, eh bien, eh bien, eh bien, voilà. Alors, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi euh, cette petite boutade Parce qu'on est évidemment dans un, dans une, un changement de paradigme, pour certains qualifiés de civilisationnel, mais en tout cas, certainement, on est en train de changer, effectivement, d'environnement euh, numérique, avec, euh, alors c'est pas, je, je, je sais que devant moi, il y a des ingénieurs, il y a des, il y a des spécialistes de l'IA, mais on change quand même de, de paradigme. On est euh, dans un web 3.0, on va vers le 4, même si je sais que je vais peut-être être sous des fourches, fourches codines, mais on est, pour nous, qui réfléchissons à des programmes de coopération en termes de diversité culturelle, euh, d'accès au numérique, bah sur euh, une approche, on l'a dit, où il y a des produits, biens et services culturels, mais produits numériques qui ont un enjeu local et global. Donc, on est vraiment de là dans du global. D'ailleurs, l'appétence de consommation des produits ou des biens/services, alors j'allais dire culturel, mais numériques, euh, on voit très bien qu'il y a un pivotement, Alors, je ne sais pas si je fais un néologiste, pivotage sur l'importance de la consommation locale, de l'appétence locale. Pour preuve, l'Afrique consomme de plus en plus quand elle en a l'opportunité, et eh bien euh, des produits et des services africains. C'est un exemple, on y reviendra. Action, on est dans des, des systèmes euh, d'interagissant entre les différents acteurs opérateurs. On n'est plus sur des, des, des sites qui délivrent ou qui font du push et du pull. On parle de plus en plus évidemment de communautés. Euh, les acteurs sont des plateformes numériques à l'échelle locale, régionale. On a parlé des gammes MAM, bon, une, une prégnance mondiale, mais il y a de plus en plus là aussi des alternatives. On parle des contenus statistiques pour l'IA, les contenus dynamiques, etc. Payant gratuit, on a des nouveaux modèles économiques qui se sont imposés. Euh, nous faisons croire évidemment à la gratuité, mais euh, l'économie des données euh, redistribue les cartes. Alors, dans ce nouvel univers, comment améliorer l'exposition à la langue française et au contenu francophone Et derrière francophone, je vous invite à penser euh, une, géolo une géolocalisation, en fait. D'où est pensée, construite, diffusé ses contenus francophones, langue française, je mets un point d'interrogation, euh, quid de leur création, de l'usage et de leur appropriation, quels sont les moyens, les outils, mais aussi réfléchir au public, au conso consommateur, qui n'est pas le, le récepteur passif, et qui a là aussi son mot à dire, euh, l'enjeu économique, de partage de la valeur, en particulier, et je vais revenir là-dessus, quand on parle des enjeux culturels, la culture au sens anthropologique, hein. donc, euh, juste partage des valeurs dans la chaîne de production de ces contenus, et évidemment, on pourrait peut-être, le mot est revenu souvent, martelé, mais euh, quid d'une éthique de la diversité. Alors, la réponse à, à ce changement euh, d'une d'une pardon d'un euh, nouveau monde, si vous voulez, euh, numérique, avec lequel nous devons tous composer, à tous les coins de l'espace francophone, qui est transrégional et mondial, eh bien, une des réponses, ou un des enjeux, c'est la découvrabilité. Et là, je parle sous contrôle du professeur Egvobi et de, de son collègue, voire qu'on passe, monsieur Destiny chioli euh, on parle même de découvrabilité systémique. Alors, un peu comme euh, euh, Monsieur Dereg, il n'y a, a pas un consensus sur, ce, sur une, une définition de la découvrabilité. Euh, c'est nouveau et c'est pas récent. Ça a émergé de l'autre côté de l'Atlantique, euh, chez euh, nos amis québécois, 2016, 2015, 2016. Et euh, si vous faites une rapide recherche, il y a plusieurs définitions. Alors, moi je me suis permise d'en prendre deux, et vous allez comprendre pourquoi. La celle qui est en gros, euh, et qui est à votre lecture, c'est un processus de rencontre entre un contenu et un public dans l'environnement numérique. Bon, un processus de rencontre. Ça c'est la définition qui a été choisie par l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce processus, euh, eh bien, il doit faciliter en fait la, et on est beaucoup aussi la question de glissement entre la langue française et la langue anglaise, on, on pourrait dire de, de, de, de repérage. Eh bien, On est dans la repérabilité, euh, voire la trouvabilité, je l'ai vu écrite, mais bon, on accepte, euh, par tout utilisateur qui le recherche. Donc comment comme un contenu dit Ouh, ouh j'existe etc. D'ailleurs, si on avait eu le temps, j'aurais voulu faire un petit sondage sauvage. Euh, combien d'entre vous, euh, maintenant, à, à, à octobre-novembre 2022, va au restaurant sans voir les étoiles sur Google ou les commentaires Est-ce que vous allez au restaurant facilement euh... oh, Oui, oui, je, je, voulais, je voulais à peu près savoir quelle était un peu la tendance dans la salle euh, qui comme quand même savoir ce que les clients ont dit, euh, une étoile, deux étoiles sur la fourchette, etc. Euh, avouez, avouer Bon, ok. Euh, ben voilà, euh, comment un, un, un, un, un, un contenu en langue française ou géolocalisé, franco peut être recommandé. Ça c'est le troisième vraiment possibilité. La dimension fortuite c'est-à-dire comment on vous permet aussi eh bien, euh, de rencontrer euh, un contenu que bon, surprenez -moi, surp « Surprenez-moi surprenez-moi et ne m'emprisonnez pas. » Il y a cet enjeu-là également. Puis voilà ce petit dessin qui dit « L'internaute qui cherche, ah, une proposition géniale et évidemment je consomme et donc j'achète. » Si, avec mes étudiants, je fais un deuxième... Sauvage, qui pirate et qui paye. Et là, 100% de ma levée, j'ai des pirates et des flibusiers. Donc je ne vais pas vous faire cela. Mais enfin, voilà, une consommation vertueuse, euh, responsable, et, et qui respecte les droits d'auteur et les droits voisins, etc. Il y a une autre définition qui est en, en blanc, qui est celle de la mission franco-québécoise qui a été dirigée en 2020. Toujours, on est dans un cadre intergouvernemental parce qu'on a des champions de la découvrabilité en francophonie, c'est vrai. Donc, une autre définition qui est un peu alternative, mais qui reprend les fondamentaux. Alors, les trois enjeux, alors, j'allais dire ces trois paramètres qui ont été euh, conceptualisés toujours par euh, le professeur et chercheur Destiny euh, Chioli avec le professeur euh, Agui, euh, lors des deux études qui ont été euh, diligentées, puis des journées euh, d'études. Euh, eh bien, RPR, oui, mais enfin, je vais prendre un tout petit peu de temps, si, si ça va encore, vous euh, oui. m'alertez, euh, sur ce qu'on met derrière le, ce non-parti politique, mais ces trois euh, éléments structurants de la décovéabilité, pour qu'on soit bien d'accord. Hein. Eh bien, euh, la repérabilité, donc, c'est du contenu, des moteurs de recherche et la capacité à être trouvé. C'est un peu votre carte d'identité et votre carte d'identité bien renseignée. Tellement bien renseignée qu'on a de la facilité à vous trouver, de l'indexation. Je crois que dans la première, deuxième table ronde, on a parlé effectivement du, du coût d'avance des bibliothécaires, des archives, des, des systèmes d'information, la gestion de l'information. La question de la, de la recommandabilité, c'est vraiment des amplis, bref. Mais, euh, voilà, comment on arrive à comment vous êtes décrit, euh, comment les algorithmes, et on va arriver justement à, à cet enjeu euh, découvrabilité, euh, intelligence artificielle, comment finalement, euh, dans le menu algorithmique, eh bien, ces algorithmes vous recommandent. À partir de quel donner quelques critères. Et donc, votre repérabilité. Et le troisième, le R. Alors, RRP, -R C'est la prédictibilité. Les algorithmes ne sont pas forcément maîtres. De plus en plus, dans les études sur l'intelligence artificielle et sur la consommation, on voit bien que l'usager est imprévisible aussi. Et donc ça c'est une donnée de, de non-passivité qu'il faut aussi prendre en compte. Ce qui n'exclut pas aussi la responsabilité des algorithmes et de l'humain, des humains, qui le créent, le façonnent, euh, de mettre la possibilité de ne pas enfermer, en termes de prédictibilité, dans sa communauté de goût, d'appétence. Ça va alors deux, deux minutes trois Ouf. alors c'est trois euh, trois composantes structurelles et puis derrière ben, j'allais dire comme vous savez il euh, y a toujours la salle des machines la salle des machines ou le pétrole et là on va arriver justement à c'est pour ça que deux minutes et demie je négocie je suis une, une diula une pour ceux qui connaissent on est très fort euh, la question des, des métadonnées, voilà. Bon, je dis euh, comment, euh, comment, comment on, on est vu, repéré, ben, parce qu'on remplit et de manière normée. Et, et c'est là où il y a des enjeux, des enjeux de formation et de compétences euh, et, de, et de normalisation pour l'espace francophone. Et vous savez très bien, alors les politiques culturelles, mais, mais les secteurs culturels, c'est un, un des enjeux, mais on est pareil dans, dans les publications scientifiques. Tout le monde a en tête l'ISBN pour les livres, mais ISSN et ISRC, pour la musique et pour l'audiovisuel, c'est pareil. Et euh, une question des métadonnées, c'est la question aussi quantitative, la masse critique. Si bah, un des enjeux de, de la décorabilité euh, francophone, c'est d'avoir une masse critique de produits normés et donc repérables à travers bah, ces métadonnées. Euh, le référencement des qualités euh, de ces contenus, ça passe par. Aussi un savoir-faire, le e-marketing, le e-numérique. Comment vous faites bien référencer, comment vous êtes en haut euh, de, de l'algorithme de recherche de Monsieur Google. C'est payant, certes. Il y a quelque chose, une machine derrière. Je parle sous contrôle des yeux de Francesca, et j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Et enfin, terminer par la question des algorithmes. Qui qualifie, qui organise, qui hiérarchise, qui recommande et comment et selon quels objectifs De vente, uniquement commerciaux, faisons du blockbuster, faisons effectivement un accord un peu faustien entre, entre le commanditaire, le prescripteur, et tout ça peut-être dans un manque de transparence. Je termine très rapidement. Donc les enjeux, euh, puisque c'était euh, l'objet de la communication sur les enjeux... Et bien, vous l'avez tous compris, ils sont multidimensionnels et ils sont multi-acteurs. Parce que lorsqu'on parle de gouvernance euh, du numérique, euh, on, on parle de souveraineté culturelle, donc encore une fois, au sens large, les normes, la langue, euh, les biens et services culturels qu'on propose, y compris scientifiques, le savoir, la transmission, etc. Eh bien, il faut des règles. Et les règles, eh bien, c'est une gouvernance et les acteurs publics ont une responsabilité. Régulation, réglementation, culturelle, diversité et identité. On a tous parlé d'uniformisation. On pourrait se poser la question, et je terminerai par les enjeux prospectifs, si la traduction est une réponse. Euh, mais euh, aussi, euh, une des réflexions, c'est que la traduction, ce n'est pas un mot par un mot, ce n'est pas un mot pour un mot, euh, c'est bien plus grand que cela. C'est un sens pour un sens. Et avec une médiation vraiment au sens large, je pense, culturel. Euh, donc la promotion et la qualité, on n'est pas là pour avoir du fast-food, on n'est pas là pour avoir le plus de diversité dans le sens de quantité, euh, c'est-à-dire euh, qu'on a le droit de citer des contenus pointus, euh, scientifiques et culturels. Euh, la question économique, qu'est-ce qu'on fait dans ce Far West actuel, le plus fort gagne, où on respecte aussi le droit le, les producteurs de ces contenus voilà. Donc, il y a une, quand même le partage équitable de, de la valeur. Je vous ai dit, euh, pour consommer, c'est pour ça que j'étais un peu... Il y, y, y a une condition sine qua non, qui est celle de la connectivité. Euh, on l'a rappelé, bah, le, e -le, le deep learning, l'intelligence artificielle, c'est des hommes, mais c'est sacrément aussi une infrastructure. Comment on est connecté Comment, au sens large, la question de la connectivité, qui est bien plus large que ça, qui fait rendre aussi... La question de consommateur qui a les capacités numériques de savoir utiliser un, un ordinateur, une tablette et que sais-je encore, mais aussi avoir les moyens de l'utiliser et de le posséder, y compris en termes communautaires, c'est le cas en Afrique. Parce que l'Afrique, l'Asie font partie de l'espace francophone et à ce titre produisent des contenus francophones qui ont droit à la découvrabilité. Et enfin, terminer par l'enjeu écosystème acteur, je pense qu'il y a un enjeu de coopération internationale. Je terminerai sous, euh, vraiment, je passe les, les statistiques, je vous renvoie aux deux études extrêmement complètes faites pour le compte de l'OIF avec Lucam, euh, donc sur les questions euh, preuves s'il en était euh, des déséquilibres, euh, mais je voudrais terminer juste par ces questions euh, de jalons, qu'est-ce qu'on a posé au niveau de, de la francophonie institutionnelle euh, passé je, mais, mais, mais vraiment présent à venir un sommet de la francophonie où le numérique est la problématique principale. Il va y avoir une, une déclaration sur la langue française au titre de la diversité culturelle, la découvrabilité va être, va être euh, citée il y a un plan d'action de la stratégie de, numérique de la francophonie où l'axe 4 est lié aux enjeux des découvrabilités. Donc, ça devrait être aussi pris, pris, pris en compte, à la fois politiquement, mais traduit en termes de coopération internationale. Et puis, au niveau de la Uf, je crois que certains ont eu le, le bonheur de, de participer à la deuxième édition de la, euh, diploma, enfin, de la francophonie scientifique, un réseau de l'intelligence artificielle euh, francophone, euh, mais aussi euh, la mise en place... Euh, d'une académie euh, et d'un observatoire prospectif. Alors, je vais vraiment, vraiment terminer avec ça. C'est les SI, et vraiment, vous vous invitez à une réflexion prospective. On est dans un monde turbulent, un certain ambigu et que sais-je encore. Euh, rien n'est écrit. Rien n'est écrit, on a vu comment le Covid a rebâti les cartes et accéléré la transition numérique pour le meilleur et pour le pire, alors j'allais dire que pour la découvrabilité aussi, il y a des enjeux prospectifs. Je ne parle pas de planification, je ne parle pas de prévision. Il y a des variables, il y a un travail prospectif à faire. Alors, on peut, je, vous ai, je vous ai fait un mélo de ce qu'on peut faire en, en, en, en, en, en prospective. On peut faire des matrices avec, euh, euh, voilà, est-ce qu'on peut, est qu peut considérer qu'à la fois les questions de connectivité, c'est un impact majeur sur les enjeux de découvrabilité au niveau de, de l'espace francophone, et de l'autre côté, euh, la trans, la, la, le traitement automatique des langues. Euh, et pour preuve, Meta dévoile son dernier, ce que je fais de la veille, hein, euh, la traduction de la, de la langue e choc euh, aucun, la langue largement utilisée au sein de la diaspora chinoise, qui n'est euh, pas euh, écrite. Euh, voilà. Et il y a d'autres euh, enjeux. Netflix a fait un partenariat avec l'UNESCO euh, pour euh, sponsoriser évidemment euh, des séries euh, sur les comptes africains. Du contenu, du contenu, du contenu francophone. L'écoute de la découvrabilité. Voilà, donc on peut faire une matrice. Je vous invite les trois cercles, c'est de réfléchir 2022, 2025, 2035, 2050. Et de penser au monde, et je parle au pluriel, qui s'en viennent. on sait ça c'est dans les prédictibilités que le web universel, unifié, euh, tout à fait, euh, euh, j'allais dire, euh, le, le projet aussi, là, un peu utopiste, hein, d'un web ouvert, etc., est en train de se fragmenter, et en train, pour le meilleur et pour le pire, je ne parle pas de communauté, on parle à horizon dix ans d'un web chinois, d'un web, etc., etc. Quels seront, là, les enjeux de découvrabilité des contenus francophones et aussi ce que la prospective invite c'est les ruptures à envisager. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup madame Sandra Kouilavilla Laurent. Nous allons écouter si vous le voulez bien monsieur Julien Kilanga qui est professeur émérite à l'université d'Angers, recteur honoraire de l'université de Lubumbashi, directeur honoraire de la langue française et de la diversité linguistique à l'OIF. Donc, si vous voulez bien, un quart d'heure également. Si c'est le même quart d'heure, il va être un petit peu plus long. Un petite... véritable quart d'heure. <rire> Merci. C'est toujours pénible euh, de parler après l'autre et pourtant il y a toujours quelque chose à dire. Quand euh, Alain m'a contacté pour venir intervenir à cette rencontre, j'ai spontanément accepté parce que je ne pouvais résister à l'honneur et au plaisir de vous rencontrer ici aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne puis mesurer le degré de mon émotion et de ma joie. Et ce rare privilège de bénéficier de votre attention ne peut se payer d'un simple remerciement. J'ai cru pouvoir m'acquitter envers vous en consacrant ces quelques mots à, au thème que vous m'avez proposé la découvrabilité des contenus francophones. Ma collègue, puisqu'il faut bien que je le dise, Sandra, a pratiquement euh, déblayé le terrain, mais je vais juste donner euh, certaines précisions à certains niveaux. D'abord, L'intitulé même la « la, pardon, la découvrabilité des contenus francophones » compte deux syntagmes importants, mais aussi deux concepts susceptibles de soulever des questions complexes. Découvrabilité et contenu francophone. et pourtant l'articulation de notre réflexion devrait finalement s'y fonder. La découvrabilité renvoie à ce qui est susceptible d'être découvert, d'être mis, mis en lumière grâce à des moyens appropriés, et c'est moi qui définis cela. Et dans ce cadre précis, ce qui est susceptible d'être mis en exergue ce sont les contenus francophones. Et dans le contenu francophone, il y a avant tout cet adjectif francophone. Qu'est-ce qu'être francophone On a tendance à reprendre quelques définitions qui s'offrent à nous, qui parlent le français, qui a le français en partage, qui est relatif à la francophonie. Et l'élément commun, c'est la langue française est particulièrement qui est considérée comme le lien fondateur de la francophonie. Mais la langue française, dans son expansion, n'est pas tombée sur une table à rase à linguistique. Elle est entrée en contact avec d'autres langues qui ont influencé sa structure, tant interne qu'externe. Et au-delà de la langue, il y a l'homme le locuteur de la langue française, qui a ses attentes, ses besoins, sa culture, ses aspirations. Et la francophonie institutionnelle qu'on venait de vous présenter, avec autant de ses états, prend tout cela en compte, et comme le témoignent ces deux textes fondamentaux qui, se servent, qui servent de référence, particulièrement la charte de la francophonie. La francophonie, dit la charte, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération et du développement, a pour objectif d'aider à l'instauration et au développement de la démocratie à la prévention des conflits et au soutien à l'état à l'état de droit de l'homme, à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations, au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle, au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies. Et la francophonie respecte la souveraineté de état, des États, leur langue et leur culture. Elle observe la stricte neutralité dans des questions de politiques intérieures. La francophonie place aussi parmi ses principes fondamentaux le respect de la diversité culturelle et linguistique. Elle contribue ainsi au dialogue des cultures, facteur des relations pacifiques entre les communautés et les composantes de la société. Il se dégage de ces textes je venais de lire certaines constantes le partage de la langue française le dialogue des cultures et des civilisations les liens au service de la paix de la démocratie de l'état de droit des droits de l'homme de la solidarité et du développement la diversité culturelle et linguistique comme stratégie de la défense de la langue française. L'élément central, vous l'aurez remarqué, de toutes ces constantes, c'est la langue française, qui constitue le point de jonction entre francophones et qui favorise le dialogue entre différents peuples et leurs cultures. Dès lors, s'effectuent des échanges des valeurs culturelles sous la pression des contacts entre groupes et cultures euh, différentes. Et au regard de ces constantes, on serait tenté de dire, que la francophonie est basée sur la langue et la diversité culturelle et linguistique, renforcée par le fonds politique et diplomatique autour de la démocratie et des droits de l'homme. La nécessité d'une prise en charge plus importante et plus rationnelle exige de développer la mise en place des réseaux qui faciliteraient l'usage des technologies, de l'information, et de la communication et à l'édification rapide d'une société de l'information équitable, tenant compte des besoins de solidarité numérique pour assurer la découvrabilité euh, des contenus francophones. Et ceci a nécessité de mettre en place une initiative francophone en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne et cette initiative constitue un support de sensibilisation qui cible particulièrement les états et gouvernements membres de la francophonie, les acteurs privés, les organisations de la société civile, les professionnels de la culture et les organisations internationales et intergouvernementales. Son rôle est de permettre à toutes ces parties prenantes de mieux appréhender le concept et les enjeux de la découvrabilité et de les inciter à réfléchir aux stratégies à développer pour assurer la mise en valeur des contenus culturels locaux et nationaux sur Internet. Ce plaidoyer, et comme l'a déjà dit euh, ma collègue Sandra, ce plaidoyer pourrait poser les prémices pour la construction et la mise à l'essai d'un cadre de concertation et d'action d'un projet plus vaste, consistant à promouvoir une voie francophone sur la découvrabilité, la diversité culturelle et linguistique. Et dans cette perspective, on l'a dit, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Université de Québec à Montréal avaient organisé, je crois, le 17 décembre 2020, un webinaire pour présenter des publications traitant de la question de la découvrabilité et de l'accès au contenu culturel francophone sur Internet. Les pays de l'espace francophone disposent d'une riche diversité de ressources, de talents créatifs, de contenus et d'expressions culturelles et artistiques qui semblent peu présents, visibles et accessible sur Internet. Les plateformes de diffusion et de distribution numérique qui dictent aujourd'hui la forme, la nature et la circulation des flux de produits culturels numériques n'encouragent manifestement pas l'accès à une offre culturelle diversifiée. Et dès 2017, l'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la francophonie s'est saisi de la question de la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne pour inscrire des actions concrètes à son agenda. Et un partenariat a été noué avec l'Université de Québec à Montréal. Notre collègue est partisan. Et <coughs> ça, ça chère UNESCO en communication et technologie pour le développement et l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique. Et un état des lieux de la découvrabilité et de l'accès au contenu culturel francophone sur Internet a été réalisé entre 2018 et 2020. Une étude qui propose un éclairage inédit sur les tendances et les pratiques actuelles en matière d'accessibilité et de découvrabilité des produits culturels, filières audiovisuelles, cinématographiques et musicales de l'espace francophone. Des regards croisés, un document qui complète opportunément l'étude en proposant des réflexions, témoignages, expérimentations, bonnes pratiques, ainsi que des analyses de cas de la part des acteurs de la société civile sur un enjeu aussi crucial, que celui de la découvrabilité et de l'accessibilité des expressions culturelles nationales, locales, francophones dans l'environnement numérique. Mécanismes de gouvernance de l'Internet, souveraineté culturelle des pays de l'espace francophone à l'ère du numérique, accès et utilisation des outils numériques, développement de compétences et de littératie numérique font partie des enjeux à relever et justifient que la francophonie, qui a fait du numérique une composante essentielle du projet francophone, se mobilise pour accompagner ses États et gouvernements membres de, dans l'évolution de leur environnement numérique. Et dans le cadre des travaux qu'ils mènent sur la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne, L'observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la francophonie a mandaté le cabinet Post Advisor pour réaliser une étude sur les industries culturelles et créatives dans le monde et décrire les grandes tendances en cours, principalement celles liées à la numérisation de ces secteurs. Et l'analyse est déclinée par région et concerne ou se concentre sur cinq secteurs culturels pour, pour lesquels l'Organisation internationale de la francophonie apporte un soutien de longue date, le cinéma, l'audiovisuel, la musique, l'édition, le spectacle vivant et ainsi de suite, et le domaine du livre. Je me réfère particulièrement au domaine du livre parce que ce sont des actions que j'ai eu à mener Évidemment, quand j'étais sur le terrain à l'époque euh, de l'organisation, enfin de l'agence intergouvernementale de la francophonie, et par la suite au niveau du gouvernement de, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et là apparaît, effectivement, apparaissent des enjeux liés à la découvrabilité et en fonction des différents secteurs que je venais d'énumérer. Par exemple, la musique. Il y a la question de visibilité et de la disponibilité sur les plateformes. Et le domaine du livre numérique. En 2019, le chiffre d'affaires du livre numérique, c'était dans les 15 milliards. Et l'enjeu qu'il y a, c'est justement la disponibilité des livres, la présence dans les catalogues en langue française, la visibilité sur les plateformes et les moteurs de recherche. C'est un enjeu euh, réel. Il y a la question de la chaîne de distribution du livre alliant distribution numérique et support physique. Et là également, il se pose le problème de la disponibilité du livre, sa présent, leur présence dans les catalogues de la langue française la transformation numérique des arts, du spectacle qui concerne les canaux de promotion en ligne des spectacles sans transformer les œuvres elles-mêmes. Et on constate l'augmentation des captations en ligne qui implique évidemment des enjeux d'indexation de contenu. On pourra bien le souligner, depuis le ou la Covid-19, euh, une forte augmentation de captation numérique et de diffusion de spectacles sur les canaux numériques se remarque. Et là, l'enjeu, c'est quoi C'est l'utilisation du numérique pour mettre en avant les événements physiques et le développement de nouveaux formats de spectacles ou de relations avec les spectateurs par les réseaux sociaux. Et la grande question, c'est de voir la présence de la francophonie et les francophones en ligne face bien sûr au fait que il y a parfois euh, une émergence particulière de la présence des anglophones et bien sûr de, euh, de cet aspect étouffant un peu, euh, puis-je le dire, la francophonie. Voilà autant de choses euh, que l'on a pu découvrir et je passe effectivement certaines pages qui, ont, qui reflètent déjà ce qui a déjà été dit. Bon, je voudrais dire juste un mot sur peut-être l'état des lieux. Il y a aussi une étude qui a été réalisée par nos collègues du Québec. La pénétration des technologies numériques dans toutes les sphères de la vie en société, avec ses impacts indéniables sur la création, la diffusion, l'accès et la consommation de produits culturels de différentes nations redessinent progressivement une nouvelle carte culturelle du monde sur laquelle la francophonie doit se positionner comme défenseur et garante de la promotion et de la découvrabilité d'une riche diversité d'expressions culturelles, notamment dans l'environnement numérique. En effet, dès ses origines, L'Organisation internationale de la francophonie s'est attachée à promouvoir le dialogue et la cohabitation des langues et des cultures de ces territoires, en œuvrant à travers un ensemble de programmes et d'actions concrètes qui contribuent à valoriser les identités et les expressions culturelles diversifiées, limitant ainsi le risque d'une uniformisation culturelle à l'échelle globale. Toujours est-il qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, il reste beaucoup à accomplir au sein de l'espace francophone. Au sud comme au nord, il s'agit de garantir que les avancées, les acquis et les aspirations des peuples et des nations en matière de diversité culturelle et linguistique ne soient pas simplement balayées par la déferlante d'une hyperculture globalisante véhiculé par des nouvelles des nouveaux aspects de la mondialisation culturelle que sont des plateformes transnationales de diffusion et de distribution numérique de contenus produits de produits culturels et c'est dans ce contexte là que la direction de la langue française et diversité des cultures francophones de l'OIF francophone a souhaité dès 2017 mettre en place des mécanismes afin d'identifier et d'étudier les enjeux et les problématiques permettant de documenter les mutations, les stratégies, les pratiques innovantes et les tendances à l'œuvre au sein de la francophonie en matière de diversité culturelle et linguistique. Le numérique s'impose donc aujourd'hui comme un catalyseur de créativité et d'innovation qui offre de nombreuses opportunités, notamment pour les artistes, et les professionnels de la culture de l'espace francophone. Il met au défi les États et les gouvernements francophones d'élaborer ou d'adapter leurs politiques culturelles à travers les stratégies, des mesures et des actions concrètes de soutien aux industries culturelles, de promotion et de protection de la diversité des expressions culturelles au sein de la francophonie. Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de vision claire S'appuyant sur des données actualisées, les pouvoirs publics ne peuvent définir des stratégies et des politiques adéquates et efficaces garantant de diversité et de souveraineté culturelle. Cela en particulier devant l'ampleur des transformations numériques et des risques d'uniformisation culturelle que font peser des innovations technologiques sur les domaines de la culture et de la création au cours de ces dernières années. Je voudrais bien terminer, puisqu'il faut bien terminer. Je préfère terminer par des questions, parce qu'il y a question de prospective et les questions pourront vous aider, bien sûr, à nager là-dedans, et à créer, et à inventer. Quelles sont les questions Par exemple, sur la diffusion, la visibilité, le processus de mise en œuvre de la découvrabilité. Quels sont les mécanismes, les processus, les outils ou les techniques qui permettent de rendre plus visible et donc plus facilement découvrable une œuvre audiovisuelle, cinématographique ou musicale francophone, les industries culturelles, et ainsi de suite. Quelles sont les plateformes qui favorisent le mieux la diffusion et la découvrabilité des artistes et des œuvres culturelles francophones. Sur le plan de la réception et la circulation des produits et des contenus, par quel canaux ou moyen les utilisateurs accèdent, choisissent et consomment-ils des contenus culturels numériques francophones parmi la multitude de contenus disponibles en ligne Les œuvres cinématographiques, audiovisuel et musicales francophones, promus ou primés dans les grands festivals de films ou de musique sont-elles par la suite disponibles, mises en avant et accessibles au grand public en ligne Sur les défis, enjeux et opportunités des contenus culturels francophones sur Internet, quels sont les défis que pose la découvrabilité aux acteurs culturels francophones et comment ces acteurs intègrent-ils cet enjeu dans leur pratique Quelles opportunités ou retombées peuvent-ils tirer de la découvrabilité de leurs œuvres Quelles stratégies ou jeux d'alliance faut-il mettre en œuvre pour mettre aux productions culturelles pour permettre aux productions culturelles francophones d'être plus visibles et accessibles en ligne principalement sur les grandes plateformes numériques. Et ceci me pousse justement à conclure en disant que il faut aller plus loin. Le chemin se fait en marchant. Et la marche se fait sur le chemin. Et pour cela, il y a lieu peut-être d'envisager une, une enquête dans les différentes zones. C'est déjà fait, effectivement, pour découvrir les avancées de la découvrabilité en mettant en jeu les éléments du cadre stratégique de la francophonie qui dessinent l'action de la francophonie. Voir l'évolution entre l'avant, maintenant et l'après. Je vous remercie. Merci.